Je sais pas faire de vidéo, moi, je suis pas youtubeur. J'improvise, j'improvise forcément, je sais pas faire. Bonsoir, bonsoir à toi qui regarde certainement cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo chill, tranquille, Demon Slayer, tu vas kiffer, mais j'ai beaucoup de choses, beaucoup de choses à vous annoncer. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, deux grosses annonces et une OP, voilà, je tenais à vous le dire. Mais on va commencer d'abord par les deux grosses annonces, comme ça vous pouvez les voir en premier. Mais voilà, en tout cas, pour les deux grosses annonces, il y a la Cité du Swag. Vous connaissez bien évidemment la Cité des éléments, et bien c'est la suite logique, la Cité du Swag, qui se déroule à partir de vendredi, c'est organisé par Ay pierre et j'ai eu la chance d'être invité avec une équipe pas piquer des anothons, qu'on va se faire plaisir, on va stream énormément cette semaine, je précise, plus de 15 heures de stream par jour, je pense, donc n'hésite pas à passer sur mes lives, twitch.tv slash bichard, ce sera affiché quelque part là, voilà. Et je viens de vous parler de la cité du Swag, et lié à cette cité du Swag, j'ai organisé un événement parallèle pour vous, les viewers, où vous pouvez participer, ça s'appelle le Master Viewer. Qu'est-ce que le Master Viewer En gros, c'est euh, un marathon de viewers, le but, c'est de rester le plus longtemps possible. Pendant la cité du swag, sur mon stream, les personnes qui accumulent le plus de temps cumulé sur mon live durant cette cité du swag, donc du 25 au 3 juillet, auront la possibilité de gagner une manette. Une manette, bien évidemment, Bichard. Regardez-moi cette manette, comment elle est magnifique. C'est Drum iPad qui me l'a offert, donc n'hésitez pas à leur faire un petit coucou. Ils m'ont proposé de faire gagner pareil la même manette, et c'est un moyen efficace, et je trouve sympa, de vous la faire gagner. Tout simplement, comment la gagner Tu vas sur twitch.tv slash Bichard, et tu regardes mes lives. C'est tout. Tu regardes, les 10 premiers seront mis dans une liste pour un tirage au sort, pour justement gagner la manette, donc ça veut dire que si tu es 8ème, 9ème, tu as encore des chances de gagner cette manette, et ça c'est incroyable, sachant que pour les autres, ceux qui n'auront pas gagné la manette, vous aurez des VIP, des subs, il y aura des cadeaux, ne vous inquiétez pas, maintenant que j'ai dit tout ça, euh, on peut passer à l'OP Mesdames et messieurs, la vidéo du jour est sponsorisée par Trove. Trove, qu'est-ce que c'est mesdames et messieurs C'est un jeu qui est sorti en 2015, un jeu basé sur le MMORPG. MMORPG, mode de jeu dans lequel je n'ai jamais vraiment eu la possibilité de jouer. J'ai joué bien évidemment pour Trove pour présenter l'OP, mais c'est vrai que j'ai jamais trop eu l'occasion de tester ce type de jeu parce que je suis... Pas très bon de base Qu'est-ce qu'un MMORPG En fait c'est un jeu de rôle Où vous hein, vous, vous allez tout simplement euh, Incarner un personnage Que vous allez devoir animer Et du coup c'est là Que c'est un petit peu intéressant Parce que vous avez différents types De personnages dans le jeu Durant mes petites sessions de test J'ai pu tester mesdames et messieurs Le sage de glace en fait le... Un personnage extraordinaire Ça fait boum boum Slash tout C'était incroyable Je comprenais pas ce que je sais Mais je le faisais Et je tuais du monde Donc j'étais plutôt content Moi si j'ai un personnage à vous conseiller en tout cas C'est lui parce qu'il est plutôt pété Et il est plutôt stylé hein Regarde-le en vrai il est, il est plutôt beau gosse quoi. Trove est un MMORPG un peu différent parce que comme vous pouvez le voir un peu dans l'univers de Minecraft il y a des cubes c'est à dire que vous pouvez créer votre monde créer des structures ce qui est vraiment intéressant à faire en plus du MMORPG et comme dans tous les MMORPG MMORPG c'est dur à dire hein et comme dans tous les MMORPG en fait tu as la possibilité de tout simplement découvrir des dojons, battre des boss de haut niveau, améliorer ton stuff avoir une aventure personnelle et pouvoir explorer la map de fond en compte, et c'est ça qui est aussi intéressant. Au moment où vous regardez cette vidéo, le jeu vient de sortir sur Nintendo Switch, donc c'est l'occasion pour vous de pouvoir tester. On me dit souvent, oui, moi j'ai pas de PC, donc c'est un peu compliqué de jouer. Bah voilà, voilà, là tu as un jeu sur Switch, pour une fois. Donc voilà, si tu as la possibilité, tu as la Switch chez toi, pourquoi pas essayer le MMORPG avec Trove Et bien évidemment, il est gratuit, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut le télécharger sur sa petite Switch à partir du moment où... Ou bataille Switch en fait. Et bah ben voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me donner des petits conseils ou des petites pistes de réajustement. Votre avis en tout cas sur l'OP en description sur comment j'ai pu su aborder, hein, aborder le thème, la thématique. En tout cas, on passe tout de suite à la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit instant promotion. Bon, passons à la game de Demon Slayer UHC. 33 rôles, des démons, des slayers, deux camps qui s'opposent bien. Dans les deux camps, il y a des rôles à info et des rôles plutôt PVP. Pour ma part aujourd'hui, j'aurai un rôle plutôt PVP. Muchiro. Pilier de la brume, ce rôle me permet de disperser une brume épaisse qui aveuglera tous les joueurs présents aux alentours. Je dispose aussi d'une deuxième capacité, le fait de pouvoir me rendre invisible auprès des joueurs qui sont éloignés de moi. Voilà les très grandes lignes du scénario. Si vous voulez connaître plus en détail les règles, je vous incite à aller voir ma première vidéo des Montslayer ou de cliquer sur le doc en description. Mesdames, messieurs, bonne game et bon visionnage. Mais euh, Mais je me suis dit, il faut... Enfin, je peux pas être que pour ça, parce que demain, tu vois, enfin... Tu... Hein Mais il est con QUOI Kaegaku, c'est quoi ça Lui, il fait quoi, lui Aucune idée. Ah, je te soupçonne pas du tout. Pardon, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Oui, oui. Pardon, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. vite là t'as des Nike mais t'as vu t'es plutôt Nike vrai... ou j'ai Ox en vrai Nike air, en vrai plus Crocs moi personnellement le fait mais quoi. avec des Crocs tu me crois pas vite bah si c'est des Crocs avec des flammes sur le côté genre euh, comme tu je crois il a, des... il a des Crocs flammes lui C'est hein, vrai quoi. ça bah il m'avait dit ça la dernière fois que j'ai vu au grec Quoi je suis allé prendre un tacos c'est avec lui il m'a dit qu'il y avait des Crocs flammes. Bichard, tu peux me rendre ma perle Eh, hein hey, tricot tricot, tricot, tricot. Oui. tu la veux oui. attends oui. attends Pro, tu gapes hey, Je il y en a pas un qui attrape là les menaces tu me rends pas ma perle, dans 10 minutes. Je fais ça. ça <rire> es Attends, par contre, du coup, ça ouais, fait quoi, là, les filles fil de, de Ça fait quoi, genre, ça lui donne quoi, comme un flow sur moi Il connaît ah, Juste que t'es passé. Ton rôle, ton camp. Ça toi quand Ah oui. Ton camp. Ah, oui. Bah, le le ça. Et... Alors, sachez que le lien qui vous unit tous les deux, m'unit oui. avec vous. Bah non Bah si Là on est pas mis de souris. Non, non mais euh, je, je, je parlais pas de ça de, Depuis quand tu sais ça bah, en vrai oh. Tu penses savoir ça Pas très longtemps Mais en fait je crois savoir ton rôle mais je sais pas son nom Je, je sais pas ce que je dis les gars oui. <rire> Je le en fait, bluff Je le poker face En fait on est effectivement à la recherche de quelqu'un mais ça, ça, je trouve oui. ça bizarre que ce soit toi en fait Oui voilà Oh oh, oh yes oh, oh yes Mais en fait on cherche une personne Oui mais je sais pas si cette personne c'est toi, mais en fait faudrait déjà que je sache le rôle de Cassidy. Mais tu ah. connais pas mon rôle Mais Je le connais, mais en fait il y a deux fois. Oui ah. mais je sais... Non mais arrête, je suis sûr qu'il sait rien du tout, qu'il essaye des nous brain Mais si je sais <rire> Non Bah dis-moi Mais non, bah moi Les mecs, vous avez la liste, le Musan est mort, on l'a pas. Non. <rire> non. non, non plus. Bah je sais pas, vous avez pas discuté avec le Musan vu que vous le connaissez et tout mais Attendez est On est bien d'accord, dans le Demon Slayer UHC, il n'y a qu'un seul groupe, genre il y a les euh, démons et un seul Slayers. A, ah, il y, y a des, des... Slayers, d'accord. D'accord, des... <rire> ok, ok, ok. Non, mais exact. je dirais que ça prend de l'intérêt, hein. Vous savez, je comprenais pas, c est, c est Ouais. Non, euh, en fait, j'ai. C'est je, je pense qu'il y a que moi qui te connais, en fait. Je crois que l'autre oui. n'a pas l'info. Bichard, est-ce que tu toi, es Slayer Oui. Est-ce que tu as vraiment un lien avec nous Euh, oui. On oui, connaît en fait. Hein Voilà, fais pas ça. Allez, c'est bon, Trisho. Il est peut-être Slayer, mais il comprend rien et il fait exprès. Voilà, c'est Bichard. Ouais. Oui. Ok. Non! Non, là-bas c'était caca, c'était pas merguez. <rire> ah, la oh la phrase! Oh, non. Quoi? Oh le bas, mais. Euh... Bon, là, comment dire? Trop les mecs, là c'est trop. Euh... Bon allez Bichard. Il est pas, non il est pas, il est pas ça. Alors j'ai tué Muzan et je viens de tuer euh, Daki <rire> ou Gutaro. C'est-à-dire euh, baron. baron j'ai failli, failli dire les deux autres noms que je pense mais, mais enfin euh... que je suis sûr même. C'est-à-dire euh... baron. quelle ne fut pas ma stupéfaction quand en, en cavité j'ai découvert que Muzan m'avait accordé 10% de force. Sachez que je suis, les... je suis vraiment broken en pvp, que j'ai euh, aussi euh, beaucoup d'infos. Mais, mais donne nous, on va tuer des gens, moi je veux tuer des gens. Si tu croises Glority tu le tabasses, si tu mm -hmm. croises Baron tu le tabasses. Ok. Oh non Non mais par contre on se fait. Un solo oui. c'est un solo c'est un solo c'est un solo. C'est un solo Ouais ah. ah, ok. Et donc le dernier Bichard c'était confit. Oui! Est-ce que Omega te trust? Trust, bah il sait pas si je suis gentil ou méchant, mais on va dire. Ouais, non, mais pour savoir en fait si j'ai. On va dire que j'ai la possibilité de donner plein d'infos. Ce que tu veux Doma? Ok, ok, merci l'info. Attends, Atlas et Doma? Atlas, Doma et Kogo, Nakime. Kogo, Nakime. Si alors il t'a donné les trois, j'imagine, Kinder, Glority et Confi, je crois. Ouais. Ok, et en plus de ça, c'est Good Dad et Lojoulou. ok. Y'a Bichard, attention, non non non non ouais. Ah c'est ce que je t'ai dit. Ouais. Pas énormément. C'était toi. En mode c'était toi Non mais oh Oh non qui, ah, mais... qui connaît Shinobu Je pars ta commande mais quelle commande Ah Ma commande ouais. de Uber Eats Mais ouais. les gars il est ouais. que 17... 18h52 ouais. <rire> <rire> Non 18h52 ah, les, <rire> <rire> <rire> <Non, rire> <10h50, rire> les gars Non <rire> 18h... <rire> <rire> <rire> digit... Quelle commande <rire> Ah merde ah, j'adore mon fait jeu. Pas, je suis vraiment pas oh, attends, j'ai pas envie que les mecs ils me sautent là. Attends, oh, hein. En vrai, en vrai, en vrai, en vrai, je, je te crois, je te crois, je, je te crois, je te crois, je te crois. Vas-y, go go go. Je te crois, je te crois, je, je, je te crois. Ah non, je, je, te je, crois, te je crois, te te me dis bon. Juste, juste, il avait l'air sincère. Ok, il est pas méchant. C'est lui, c'est Scott. Non, c'est Scott, c'est Scott, c'est Scott, c'est Scott, c'est Scott. Je vous jure qu'il avait l'air convaincant. Mais du coup, Goulet t'es méchant Je sais pas. Parce que c'est Goulet qui m'avait dit, lui. Ah non, mais lui, il avait dit Scott. Non, non, il avait dit, euh, je suis gay, sûr, sûr, sûr. sûr. Bah ben ouais. normalement, il y a que les démons qui peuvent recevoir force, hein. Eh bah, ben, je t'assure que j'ai reçu, hein. Ah ouais Non, c'est faux, c'est faux, par contre. Faux. Je t'assure que c'est ouais. faux. Et du coup, il faudra faire remonter ça, parce que c'est pas normal, du coup. Salut. Euh... Hum mm hum. -hmm. Mm hum -hmm. mm hum. Bah Richard, <rire> hein. <rire> ça va, c'est bon aujourd'hui, hein Il y a un commence derrière. Il y a un mais go sur Confi! Il est méchant! A5 A5 A5 A5 NON NON a gars Ça dure A5 A5 fight. Non mais Non A5 A5 A5 a fight, A5 On fight On fight On 5 a On fight fight il va, oh, cage, il va nous cage, il va nous cage, il va nous cage, il va nous cage, il va nous cage. Je suis derrière toi, bichard. Oh non. Ah si, oui. Mais non, mais. Pardon, pas exprès. Oh, il est tombé, Tricio. est Oh non, Tricio. Tricio. Es méchant, es il est méchant Il m'a mis poison, poison. Oui mais t'es méchant Non je t'ai mis le coup pour rigoler Bah oui mais bah, tu veux qu'on y aille Bah j'ai un bûcher poison en fait Je peux pas, à ah. moins que t'as un soleil Ah non mais ouais, sérieux Il m'a mis, oui, oui. mis un fil Oui oh. Il m'a mis un fil Quoi Ah bah bah, bah le chelou t'es louche bro Pourquoi ils t'ont pas sauté non. Non. Non. Venez, non. venez on fait un point Donc non. baron est méchant, confie Ouais. Ah non, la pomme, la pomme de Darwin. Et ça, Scott, Scott. Magic, Magic est méchant. Ouais. Oui, c'est ça. Du... Et The, Machu Bichou. The Machu Picchu. Bon, euh, Bichard, si c'est ce que je pense, faut qu'on trouve... Max Rogue. Euh Oui, on s'est fait attaquer par tous les méchants, euh, Sunny vient de voilà. Ah, Bikagi. bah il est mort. Ah bah... En voyant Muzan se faire sanglier au début, j'ai cru que la game allait être doumène, mais ça va. Hein. Ah cher. Alors les gros. Ah, moi je pas payeté, par contre. Ah, pas oui. Parfait, ça là. Ah Du coup ah, c'est qui les met C'est Scott, Scott. Scott. Scott. Attention so, Scott, il Scott. fait des boum boum Il y a des pommes. Ah But Scott il what? fait ah, des boum ah, ah. <rire> On est 4 On est 4 quoi. Confine the sauce les gars. Confine the avec moi Vas-y. Aïe Aïe Oh mon squad, il tape derrière là Y'a un mec derrière moi Arrêtez de taper déjà en squad, c'est pas gentil Oh non ma lame mais la brogue, j'ai une choc frappe C'est bad ça le pire saut de lave. Tu es Meurde chat Non mais chat Mais chat Mais je Oui, oui Mais non, Mais c'est le chat c'est ce qu'il En plus toi tu reçois le pouce, non mais c'est trop par contre J'ai, bah j'ai envie J'ai j'ai mec fait... Ouais... Jamais... au bon, pire Il y a Bichard là Mais... Ah mais il y est Bichard là Voilà là bon ils sont partis Attends, attends Bref, attends ils sont partis mec hein. Ok c'est bon On y va Ouais ah, prépare la commande T'es prêt T'es bon Non non non non Ok non oh, Là oui Aïe oui. Oh je suis fricheux Je suis déjà en train de fight moi aussi okay. vous, êtes, vous, êtes vous êtes trois ou vous êtes quatre On est trois ah, je sais pas. Ok que okay, j'arrive aussi Ah Furio est vraiment mal Oh, J'ai Oh j'ai résistance non, Oh non, non mais Nan t'as vu gros Surtout que je l'ai regarde Je l'ai hein. C'est <rire> pour te fait dire hein. ah, ah, ah, C'est Oh oui, Bichard, je t'aime Bichard, je t'aime pas, je vais le dé Non, <rire> s'il te plaît Je t'ai jamais tu... aimé, Bichard Quoi oh, bah, bah, <rire> Tu pas le seul, dis donc enfin, bref. Mais non, je vous aime pas Oui, les gars mais qui... Oh non, ils sont vers le, ils sont vers le centre. Non, là, Ça, ils le trouvé, je pense, oh, la naise. Oh, hein. oh, bah oui. ah, voilà, hein. Il est confis là-haut Il est avec son pote Là, par oui. là. Pas, là. Tapez, tapez, tapez Il a pas pu aller très loin. Hein. C'est drôle qu'il soit sous les arbres. Bah de là, de là, devant là, de là, de là, de là, de là, de là. Tiens. Merci. Ah, pas sauter de non plus là, de <rire> ah. Pas de Ah. Tu me de T'inquiète Un de sa part. Oh! Ils bah oui! Ils sont là! Tiens! Et c'est un 3v3 go! Gueule! Super, hein! Oh bah super! Vraiment, j'adore euh, le, le bloquer dans un bloc. J'ai 14 kills. Let's go! Ah bah non, il est pas. Euh, il est en Giro. Y'a des bruits derrière. Ah, il était vraiment les ouko. Bah du coup c'est quoi Mais. Ouais tu m'en voudras pas mais vu qu'on a un rôle de jute toi t'es forcément soit méchant soit durifié Voilà. Ah. Voilà. Bah, il bien joué, joué toi, beau gosse, bien ah, joué C'était P à moi je sais pas si ouais. le solo. Apparemment c'est.. C'est ouais, vous vous vraiment pas mal, hein. Je comprends pas ah. que toi, veux pas être solo Ou alors c'est ah. méchant. Non mais par contre non joke, hein. No hein. C'est vraiment pas bon. Hein. Le reste, tu bah, vas pas Le bail, le bail c'est contre. Non, non, non, non. vraiment pas contre. Bah alors dans ce matin t'es Eh si tu t'es fait brain, je te tue. Non. Oui d'accord les gars Après ça se trouve je me suis fait brain hein Mais oui bah oui dis, gars, Si hein, j'étais ouais. fait brain je te tue maintenant, j'aurai je... eu no fake C'est quand ça, même le temps de Jiro, de a cru que j'étais démon parce que comment il a fait rire qu'il y avait la Nezuko à côté hein Il était L'autre bon, es, il est canaé donc c'est soit que soit méchant en fait oh, oh. Ça sympa l'ambiance Mais j'ai... Oui On le tente l'autre Non Bah si Non mais en vrai moi je suis chaud, no fake, no fake j'ai envie vas-y Mais je vois pas pourquoi le temps de Jiro est monté sur l'infection en fait vous trouvez pas ça bizarre que depuis tout à l'heure il est tout seul et il meurt pas Et surtout qu'il a traîné avec un méchant pendant 40 minutes quoi Mais oui J'ai envie de tenter au pire, on finit entre V3 et on porte au coup Pourquoi vous vous rapprochez de moi comme ça Bah on va chercher des démons. C'est tout Je sais pas, vous avez peur là-haut Non, non, La dernière fois vous m'avez sauté dessus comme ça C'est vrai Ok, oui, c'est ce que je me disais C'est ce que je me disais Ça fait quoi d'être infecté, bro Mais d'où je suis infecté Tu voudrais que je sois infecté le temps de on aurait pas menti sur l'infection J'ai pas Tu voudrais que je sois infecté quand Enfin, je sais pas... Il est mort instant il, pas... il est mort dès la cave. Mais non mais là, on la lave au cul hein. Mais voilà. Ok ouais, bon j'ai peut-être menti, c'est voilà. <rire> ouais, bon. <rire> ouais, <rire> allez go Il peut pas cache, c'est le moment Il peut pas cache, Il peut pas cache. Vas-y cache, cache, cache, Cache cache, Cache Go go go go. Derrière vous, retournez-vous, retournez-vous Ah maintenant on sort, Sors sort, maintenant sort Mangez sort, sort Mangez, mangez, mangez. Okay. Non j'ai pas de flèche, c'est vrai C'est bon, j'ai pas de même micro les gars, tranquille. Oh Mais c'est mort Non, non, il est le... à mort Il était mais on en invisible je suis content de Allez, allez, allez les gars. Je les gars. j'ai résistance. Allez, allez, là. Allez, mon gars. Moi non. Les gars, oh, le on a encore 4 minutes pour les tuer. Main recule, maintenant main en je suis là. Oh la flèche, elle est là. D'ailleurs ça vient hein C'est celui-là, c'est celui-là tu viens. Oui, celui D'ailleurs vous, derrière vous oui, que... Ouais, t'inquiète. Ah mais... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais prendre... je... Me bait nous pas. Non, non, non, non, non, non. Yes ah bah non, on fait Yes C'est bon, je, moi, je prends les coups, Donc, il est mort, c'est bon On s'y va Oui suis... oh, Mais oui le dernier Oui Mais... Ah ah ah ah ah oui Oui, la biche corp, les gars Oui, félicitations